Mentalement, vous vivez la vie comme un combat. Votre corps s'adapte à votre vécu. Ici, je ne parle de rien d'autre que du stress, cette réaction primitive qui nous protège en cas de danger imminent et réel. Des expériences sur les souris ont montré qu'il y a un lien entre le stress et la prise de poids. Par exemple, des souris stressées soumises à un régime hypercalorique ont pris deux fois plus de poids que des souris non stressées ayant vécu, ayant reçu le même, le même régime. Une autre étude montre que des souris soumises à des stress chroniques choisissent préférentiellement des aliments très caloriques et riches en graisse. Vous comprenez pourquoi supprimer le sucre et la graisse accentue les problèmes et que votre corps n'a de cesse que de chercher à le récupérer, à récupérer ses réserves qui sont pour lui la seule solution qu'il a de se sentir protégé. Dans les prochaines vidéos, je vous propose de vous donner les clés pour comprendre les causes de votre surpoids. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, le réseau de la méthode mère est un réseau de coachs neurocomportementalistes en nutrition qui se développe partout en France et dont l'objectif est de vous aider, de vous accompagner de façon individuelle, en atelier ou en séminaire pour vous permettre de perdre du poids durablement sans faire de régime. Alors, je vous dis à très bientôt, merci pour votre écoute et je vous aime. Au revoir.